Bonjour à toi chers spectateurs, fans d'internet depuis très longtemps, puisqu'on va parler quand même d'un monument de Dailymotion, et non de YouTube. Une adaptation cinématographique qui traîne depuis, euh, bah, techniquement depuis 2012 dans la tête de François Descraques, mais que j'ai réellement découvert dans un papier de manière concrète depuis 2018. Le Visiteur du Futur, le film, toujours réalisé par François Descraques. Et l'histoire De nos jours, Alice à son père, Gilbert, qui s'apprête à signer un gros contrat qui va permettre la construction d'une centrale nucléaire dans leur village. Et celle-ci voit du jour au lendemain débarquer un certain visiteur qui lui annonce venir du futur et qui lui dit que si Gilbert signe les papiers, voilà ce qui va se passer. Et arrêtons-nous là, ce sera parfait. Et pour en parler avec moi, ben bah en fait, euh, je, tu m'as rappelé que tu avais à de, à, de, à, de, à de très nombreuses reprises évoqué le fait de participer à cette vidéo. Et je me suis dit, bah... Allez, Ça fait 4 ans que j'attends cette vidéo. Vi, viens viens <rire> mon bichon, viens mon <rire> bichon. Mon cher Hugo, comment vas-tu Eh bah, bien, très bien. Je suis très content de voir enfin ce projet euh, au cinéma. Ah bah, c'est pas comme si on l'avait attendu plaisir. depuis longtemps. Hein. Euh, 2014, né au Versailles je crois. Ouais, ouais, je crois, vrai. 2014 né Versailles, donc quand même ça fait depuis 2014 que François Descraques cherche à faire ce film Ça fait depuis 2014 qu'il galère à faire comprendre à des producteurs que ça n'est pas parce que tu viens de Youtube que tu ne peux pas faire des projets de cinéma non, Ça fait clair. depuis 2014 qu'il planche sur une idée qui puisse avoir une gueule de film pour les néophytes et aussi pour les fans Pourtant on avait eu plein d'exemples, genre le manoir <rire> Voilà, fin de la vidéo, et, salut Et blagounette à part, Vincent elle en parle bien mieux que nous du Manoir en disant lui-même que c'était pas une franche réussite et que ça a pas ouvert les meilleures portes possibles pour voilà, Youtube voilà. et pour Dailymotion au cinéma. Mais, Bref, ça c'est une autre histoire. Le visiteur du futur. Voilà, le visiteur du futur. Donc on se retrouve avec ce film qui est donc fini depuis 2020 en montage est terminé depuis 2021, mais qui avec le Covid etc a été décalé à de nombreuses reprises pour finalement débarquer seulement maintenant dans nos salles, euh, avec une très grosse attente, on ne va pas se mentir, de la part des fans, mais aussi de la part des néophytes qui voient en ce long métrage une promesse de cinéma français pouvant apporter pas mal de nouveautés. On ne va pas se mentir, le projet, si on enlève la marque Le Visiteur du Futur, ça reste quand même un film français de science-fiction et de comédie, Citez-moi d'autres films français de science-fiction et de comédie qui sont sortis dernièrement et qui semblaient avoir un tel potentiel. Et, on le dira après, mais qui ont ce niveau-là. Et qui ont ce niveau-là. Mais alors ça, tu viens déjà de spoiler voilà. ton avis, donc je te lance directement voilà. dessus. Mon cher Hugo, qu'as-tu pensé du Visiteur du Futur Eh ben Déjà, je me suis pris une bonne grosse dose de très bons souvenirs, avec l'introduction du film euh, qui commence avec la musique du Visiteur du Futur. Voilà. La musique de Jimmy Tillier, hein qui compose okay. toute voilà. la bande originale du film. Voilà, et c'est déjà, ça a commencé, j'ai entendu les premières notes, j'ai fait... <rire> Le film est très bon. J'en Je, suis ressorti vraiment très content parce qu'il aurait pu se casser la gueule. On en parlait de nos attentes, moi j'attendais un très bon film. Toi, tu me savais, avais un petit peu peur que ça, que ça soit casse-gueule. Ce qui peut être compréhensible, un film de science-fiction français, on en revient. Oh, je sais plus que ça, mais et je parlerai voilà. quand je donnerai mon avis. Mais oui. euh, le film n'est pas parfait, mais je suis très content et je conseille vivement d'aller voir ce film pour se faire son propre avis. Surtout aux fans du Visiteur du Futur et aux fans de French Nerd en général. Oui, euh, parce euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de références à d'autres choses que le Visiteur du Futur. Tout dedans. à fait, tout à fait. Euh, non bah tu l'as dit, en fait moi je faisais partie des gens qui lorsqu'ils ont vu le projet sur papier se sont dit c'est une bonne idée, et quand ils ont vu les premières images. Mais Et en fait j'avais très peur, j'avais très peur parce que les images ne donnaient pas plus que ça envie et surtout ils avaient tourné le film dans une direction où ils voulaient vraiment sonner comme un espèce de projet hybride. Et pour un film de 1h40 lorsque j'ai vu la bande annonce je me suis dit c'est mort, ils vont se foirer, ils vont raconter trop de trucs et ça va pas fonctionner. J'aime quand une bande-annonce me donne tort, parce que, résultat, le film est vraiment bon. Tu l'as dit, il y a plein de qualités, il est certes pas parfait, mais c'est pas forcément la perfection qu'on demande à ce type de métrage, parce que clairement, on sait qu'on ne peut pas l'atteindre, sachant que c'est le premier film de cinéma de François Descracs. Oui. Il a aidé pour d'autres films. Il a dû pas mal filer un coup de main à Raphaël, à Vincent et à Jufou pour la réalisation des Dissociés. Mais je pense que voilà, c'est vraiment son premier gros projet de cinéma avec tout de même un budget assez conséquent qui est de 4 millions d'euros. Ce qu'ils l'ont avoué eux-mêmes est très faible pour le projet de science-fiction oui. que c'est. C'est genre ridicule. Mais au moins le fric se ressent. Le freak se ressent, il y a la passion, il y a l'envie de vouloir faire un bah, projet qui, qui détonne, il y a, y a une vraie dynamique, il y a un plaisir non dissimulé à la fois de fans de cinéma de genre, de cinéma de science-fiction, de comédie et de Visiteurs du futur, il y a tout ça qui s'entremène dans ce film. On sent qu'ils ont eu vraiment carte blanche, qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, ça se sent parce que c'est vraiment, je trouve en tout cas, euh, dans la pure continuité de la série, Le Visiteur du futur. J'espère je, ne pas me planter et ne pas décevoir beaucoup de personnes en disant ça, mais moi je l'ai ressenti vraiment comme une continuation. Et une continuité d'ailleurs, pas une continuation. Continuation, une, continu, bonne, une continue, bonne continuation, bonne continuation. <rire> euh, en tout cas, c'est une très bonne suite aux Visiteurs du Futur, parce qu'il y a le même esprit, il y a le même humour, il y, euh, y a les mêmes drames aussi, il y a les mêmes questions qui se posent, et ça va même encore plus loin, puisque il bah, y a le budget, et c'est un film d'une heure quarante. Mais pour moi, c'est en ce point-là, c'est ce qui fait la véritable réussite parce que j'avais peur que ce soit brimé, puisque c'était une œuvre de cinéma et donc que ça passait par la main de producteurs, par la main de. Enfin, ça passait par plein d'étapes et du coup, ça aurait pu bah, énormément décevoir à ce niveau-là parce que ça aurait pu perdre l'esprit visiteur du futur. Mmh. Et non, on la retrouve totalement euh, tout le long en fait. Ouais, complètement. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Mmh sur l'écriture c'est que François Descracs, ça m'a étonné qu'il collabore avec d'autres personnes vu que c'est son <rire> univers. Euh, l'écriture en fait je trouve est, est très simple, mais elle a la bonne, on va dire porte d'entrée dans l'univers qui aurait pu être adoptée pour le cinéma. En fait moi ce que j'avais très très peur c'est que on se retrouve vraiment plongé au plein dans l'univers du Visiteur du futur, point barre. Et oh, j'aime beaucoup cette approche justement par le biais d'Alice et Gilbert de faire rentrer les néophytes dans l'univers oui. par le biais de ça. C'est une très bonne idée parce que c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on a envie de comprendre un univers et que on a quatre saisons avant qui mmh. se sont passées euh, sur plein de plans, en sachant qu'en plus le film s'inspire aussi des mangas, euh, le film s'inspire aussi des œuvres littéraires, de, de, de tout l'univers étendu en fait qu'il y a autour de Visiteur du futur, qui est mine de rien assez conséquent. Donc vraiment, moi, j'avais très peur que je sois perdu dedans mmh. parce que j'ai pas vu au Versailles. Donc du coup, j'avais vraiment peur d'être perdu. J'avais suivi les trois premières saisons de Visiteur du futur, mais j'ai pas suivi la saison qui est passée sur France 4 et ensuite qui a été diffusée sur Allo Ciné. Mais pourtant, le scénario est cohérent. Et cette porte d'entrée, je la trouve très intelligente parce que en tant que néophyte, je me suis dit, putain, c'est génial parce qu'ils vont pas du tout être perdus. quoi. Mm. Ils vont comprendre ce qui se passe, ils vont réussir à comprendre les mouvements des personnages. Je crois que c'est l'intelligence de François mm. Descrac qui a eu la présence d'esprit de se dire je peux pas réserver ça que aux fans du visiteur du futur. Tout à fait. Déjà parce que bah ça date il y a plus de 8 ans et que les fans du visiteur du futur ça c'est pas dit qu'il y a 8 ans ils sont, ils sont allés voir le film maintenant parce que ça pas ils sont pas plus forcément fans de cet univers-là et ça aurait pas été très ludique en fait et de voilà, voilà. Et, et voilà là le but c'était vraiment d'ouvrir le visiteur du futur à un autre public que celui qui était sur Dailymotion, puis sur YouTube euh, et sur les autres plateformes. Et c'est totalement réussi, en fait. Enfin, l'écriture de François Descracs est efficace parce qu'elle fait plaisir à ceux qui connaissent l'univers. Et il se permet des petites références sans que ce soit trop lourd non plus. Mais des petites références, bah, notamment à Néo-Versailles, il y a toute une scène au bar où euh, mm. il est fait clairement écho. Mais ça passe quand même. même c est, c est, la blague est drôle même pour quelqu'un qui ne connaît pas Tout à la fait. série. Mm. Et du coup, c'est en soi... Euh, oui, c'est vraiment réussi, mais est-ce qu'on pouvait douter de l'écriture de François Descraques Ça, je ne sais pas. Non, mais on pouvait se dire, est-ce que passer d'un format beaucoup plus court, où mmh. la dynamique des scènes se doit un petit peu d'avoir une cohérence juste dans le temps de l'épisode, à quelque chose où il faut réussir à créer une dynamique pendant 1h40, c'est un vrai pari. Mmh. C'est un vrai pari mais parce que tu peux te perdre. As tu pas vu Néo-Versailles. Néo-Versailles mais... fait déjà... Oh, mais Néo-Versailles, les épisodes duraient 30 minutes euh, non, ils étaient quand même un petit peu plus courts, je sais plus. Mais en tout cas, Néo Versace faisait vraiment office, aurait pu faire un film, en fait. Ouais, mais ça n'avait pas le budget du, du long métrage. Ah, non, mais non, ça non. Ça, ça serait pas, pas le budget. J'ai pas mais vu mais la saison au complète, mais, mais j'ai vu... Ah oui. Ça se ressentait comme une volonté d'aller plus loin. Mais, de mais de comme déjà dès la saison 2. Dès la saison 2, il avait voulu poser oui, déjà oui. une vraie histoire avec des personnages qui suivent, avec mm -hmm. des sous-intrigues, des choses comme ça. Ouais, mais ça se voit pas plus que longtemps. À, à Néo-Versailles, il y a vraiment eu cette. Euh, on ah, ressentait bah, plus l'envie. Mais c'est d'où le fait mm -hmm. qu'à la fin de Néo-Versailles, il soit dit, faisons un film. Mm -hmm. Ce qui n'est pas déconnant. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette écriture, bon, ça a toujours été présent avec le Visiteur du Futur, cette idée d'impact du passé sur l'avenir. Mm -hmm. J'ai bien aimé ici que ça ait une une vraie cohérence par rapport à l'évolution de chaque personnage, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une construction linéaire, alors oh, c'est sans spoil bien évidemment, on n'est pas dans une construction linéaire où on va juste se dire le temps est juste un gag. Ce qui non. pourrait être le cas, n'importe qui aurait pu se dire j'ai mon sketch, j'ai ma blague, j'ai mon idée, c'est-à-dire ce personnage qui vient du futur, point barre, et on a cette incidence. cest Clodo, euh, bah, le ce clodo du futur. <rire> Mais on aurait pu se dire ça pourrait limiter à cette interaction. Mmh. Gilbert est le visiteur, et Alice au milieu qui doit un petit peu de, se débrouiller pour améliorer tout ça. Mais je trouve que Bien plus encore, la présence de Raphaël, la présence du docteur, la présence de tous ces personnages à côté qui vont amener une vraie puissance en fait dramatique par rapport à tout ce qui se passe, c'est ça, en fait, moi, qui, je trouve, fait que ça fonctionne. Parce que on ah, se dit chaque personnage a son rapport au temps. Mmh. Gilbert, lui, il le voit comme quelque chose de linéaire. Ça avance, point barre, on ne peut pas le stopper. Le visiteur le voit constamment comme quelque chose à rebours. C'est par rapport à ce qui s'est passé avant qu'aujourd'hui mmh. on est à ce stade-là. Et Alice, c'est un peu cet entre-deux justement qui se pose des questions par rapport à l'avenir en voulant militer d'ailleurs, et en s'opposant à son père, et qui en même temps est constamment rattachée à son passé parce qu'elle n'a pas connu sa mère. Mmh. Et c'est des petits points comme ça, mais je trouve que en termes d'écriture, c'est des trucs qui qu'on qu voit pas forcément dans une première œuvre. Une telle méditation autour de « qu'est-ce que le temps peut amener à mes personnages ?». Euh, C'est ça en fait a Il avait déjà marqué. eu l'occasion de travailler avec les avec la série en fait. Oui complètement. C'est là il a complètement réussi à à transcender et à aller encore plus loin au niveau de cette réflexion un petit peu euh, méta. Euh, ah ben, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la scène euh, enfin la scène de fin. Oui. Je la trouve vraiment incroyable parce que euh, bah comme pour euh, Retour vers le futur comme pour euh, beaucoup de Donnie Darko euh, cette question du voyage dans le temps. Elle est de... tellement compliquée à traiter, que de toute façon, elle sera jamais techniquement bien traitée, on peut pas vu qu'on ne sait pas, euh, voilà. Et François Descracs, depuis la série et encore plus avec le film, le fait de façon parfaite, je trouve. Oui, Alors, mais Après, clairement. aussi parfait que Cube 2. Je vais citer Go... Que des films de merde pendant cette Go vidéo. Cube 2. Non mais. Quel... Voilà. Voilà. Regardez Cube 2. Voilà. Et François Descrac, tu écris bien mieux que Cube 2. Qui est une sacrée <rire> daubasse. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mais donc, ouais, on, dans la globalité, je trouve vraiment que le scénar a, a cette grande intelligence de. de encore une fois, c'est bon de le rappeler, de se prendre pour un film. Et pas de se dire, je suis une longue série d'épisodes d'une série. Mm. Et en plus le fait de générer constamment des personnages qui vont avoir des interactions, et comme tu le dis, par rapport à la scène de fin, ça crée une vraie incidence dramatique qui renforce l'impact émotionnel de ce qu'on voit. Je trouve que ça, ça, ça fait que moi, personnellement, j'ai eu des frissons durant les séquences de fin, alors que sur papier, ah oui. ce genre de film, on se dirait facilement, ça se de... perd, de... ça ne oui. ça, ça réussit pas à fonctionner comme ça, l'émotion peut être... pas juste une comédie, il y a une partie mmh. dramatique dans le film, avec toujours cette question du temps, qui est, qui est vraiment incroyable enfin, mais, est, qui marche vraiment quoi. moi c'est ce qui m'a marqué aussi, le film est un vrai projet hybride, c'est un oui. film de SF avec des aspects de cinéma fantastique mais aussi de la comédie, du thriller, de l'action de l'aventure, euh, du drame il enfin, y, y a tous ces petits points moi, qui font que ouais, je suis Sans assez films de guerre mais film de guerre aussi avec une séquence que malheureusement on voit dans la bande-annonce très rapidement mais Parce qui dans que, le contexte ce ce du film dommages. est quand même très classe oui indéniablement. Mais ouais, c'est un film très hybride, Moi, mais Je te, qui, je te mais parlais, de ça, le seul reproche, c'est qu'il y a une petite partie du film où on aurait pu mettre une coupure, et que ce soit des épisodes. Tout à fait. Il y a tout un moment avec la brigade temporale, où malheureusement, ça fait très... suite épisode Ça ne... Ça se perd pas et... Ça ne, on ne perd pas le fil du film. Au contraire, il, est, il arrive complètement à transcender et c'est un long métrage. Mais il y a juste une petite partie où je me suis dit, ah oui, là où il y aura pu y avoir une coupure, et euh, previously, in the visitor du futur. Mm. C'est malheureusement un des défauts que j'ai trouvé euh, voilà, sur les 1h40, peut-être 15 minutes. Je chipote un peu. Bah, du coup, tu, peux, tu me tends un peu une très belle perche, parce que ça me permet de rebondir sur ce que j'estime être, moi, le même type de défaut, mais dans la mise en scène de François cracks Et je trouve que ces scènes-là, justement, les scènes avec la brigade temporelle, c'est les scènes qui, pour moi, font le plus qui et c'est les scènes justement où je me suis dit, elles sont pas nécessaires, mmh. ça aurait été bien plutôt de les voir sur le terrain. Et on les voit les trois quarts du temps sur le terrain d'ailleurs cette brigade temporelle, et je trouve qu'elle a beaucoup plus d'impact sur le terrain que dans ces parties un petit peu étranges où certes il y a deux trois scènes qui ressortent un petit peu du lot, notamment une baston qui je trouve est plutôt bien foutue, mmh. mais où le reste du temps j'étais un peu en train de me dire la vache les gars, c'est tout fluo de tous les côtés, euh, ça se voit à 10 km que c'est du fond vert partout, ça bavouille, je sais pas, j'étais un peu en train de me dire à ce moment-là, ah. ça marche pas. D'un côté, pour moi, ça a marché parce que ça a beau être une oeuvre cinématographique, ça a beau être un film, ça a beau être un long métrage d'une heure quarante, ça reste une production, le visiteur du futur. Et même au moment où ils avaient un peu plus de budget, où ils ont commencé à être produits par Ankama, où ils ont commencé à diffuser sur France 4, il y avait toujours un peu ce côté, et je pense que c'est limite volontaire, pas, pas cheap, mais Kitch. bricolé. bricolé, bricolé. Ouais. Ouais, et que moi, fais... le mais... fait de retrouver ça alors que c'est une œuvre de cinématographie, moi ça m'a presque fait plaisir en fait. Mais pour moi... Comme, comme les scènes d'Apocalypse, les grands plans d'Apocalypse sont techniquement pas beaux. Ah, justement, ils moi sont... c'est ce enfin, que j'allais dire, ce côté bricolé, je le ressens dans le bar. Ce côté bricolé, oui. je ne le ressens pas dans les scènes euh, justement avec là, la brigade. Pour moi, dans les scènes avec la brigade, c'est juste. C'est un peu loupé. C'est un peu loupé. Uh -huh. Je ne dis pas que non plus que c'est complètement foiré, mais je trouve que dans ces scènes-là, ça se voit trop en fait que c'est factice. Oui. À contrario du bar, où vu qu'il y a du bric et du broc, et là pour le coup, ouais, tu vais me là, parler de bricolé, là on est sur du bricolé, oui, oui, mais oui. c'est du bon bricolé. C'est du bricolé à l'ancienne. Et pour le coup, je trouve que les séquences d'extérieur d'Apocalypse rendent extrêmement bien. Pour bah. le coup, je ne les ai pas trouvées kitschus, je ne les ai pas trouvés grossières. Certes, il y a des lumières fluo, très fluo, fluo, très contrastées, très marquées, mais pour autant, c'est assumé. Et je trouve que derrière, il y a, ouais, débuts, coup, que moi, y a une base de décor en fait qui fait que ça fonctionne. C'est une charte graphique qu'a le Visiteur du Futur depuis le début et que j'adore. Mais il y a une base de décor qui fait que ça fonctionne. Tu sens que ça a été tourné sur un endroit où il y a vraiment un bout de plaine, où il y a vraiment mmh. un, une petite route, et où du coup, ils ont rajouté tout ça en post-prone. Et pareil, pour de nombreuses séquences où ils se baladent dans des rues et où il y a des zombies, des choses comme ça, ça se voit qu'il y a une base de décor. Or là, les fameuses séquences avec la brigade temporelle, ça se voit à 10 km que partout, c'est du fond vert. Bah, bah pas, moi, tout, me, Tous moi, les décors Moi, ça me choque pas. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Mais au-delà de ça, il y a un vrai rythme. Il mm. y a un vrai rythme, il y a une vraie énergie. Je trouvais que pour un film de 1h40, on ne voit pas le temps passer. Ah, Chose qui peut être très compliquée lorsqu'on est habitué à un format court sur oui. ce type de projet. On pourrait se dire, le format long, ça ne marchera jamais. Mm -mm. Ça a déjà été démontré par le passé, les trucs que l'on décide de transposer sur un format long, ça ne marche pas toujours. Ton avis sur les vedettes ah bah ben oui mais les vedettes c'est un peu différent parce que pour le coup c'est un projet de cinéma qui est vraiment à part enfin je veux dire ils sont pas inspirés de persos qu'ils ont créé mmh. c est, c est, pour moi c'est très différent à contrario j'irais plus rejoindre euh, dans un certain sens je cherche vraiment une référence que j'avais en tête mais c'est plus du côté américain mais t'as des américains des, des fois qui ont voulu transposer un format court ou un format mmh. un petit peu plus light au cinéma ça marche pas toujours que ce soit des séries animées ou que ce soit vraiment des projets plus de sitcoms ou de choses comme ça qui deviennent des formats longs, c'est là que ça marche pas en mmh. fait, parce que l'humour ne fonctionne plus, parce que la dynamique entre les personnages n'est pas là, et parce qu'il y a un truc qui fonctionne non, pas. Non, Or, la, là, la, la mise en scène marche là. Bah là, au-delà de la mise en scène, pour moi, c'est vraiment une question de rythme, d'énergie, d'intensité, de, de construction, d'hommage, de, parce qu'il y a des références à Edgar Wright, il y a des références oui. à, à tout un pan des, des, des comédies américaines des années 90, il y a aussi une envie de vouloir aller chercher des références de SF des années 90, qu'elles soient américaines, anglaises, ou même un petit peu françaises sur certains aspects. Il y a tous ces petits trucs-là qui, je trouve, habitent la manière qu'a François Descracs de construire son film, et qui fait que du coup... Si on peut lui reprocher des choses, on peut pas s'empêcher tout de même derrière de se dire que c'est un film ambitieux. Oui, et que, et fait que dans par son passion ambition, cinéma. voilà, il y a cette passion du cinéma mm -hmm. et que dans cette passion du cinéma, il bah, y a quelque chose qui se dégage et qui fait qu'en tant que spectateur, on n'est pas uniquement en train de se dire je passe un bon moment. On se dit je vois un truc qui, en un sens, alors là je m'avance peut-être un peu, mais peut inciter des producteurs à se dire c'est pas parce qu'un truc vient d'Internet que c'est forcément limité. Oui. Et c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance souvent à se dire aujourd'hui que parce que ça vient d'Internet, ça ne peut pas passer au cinéma. Mais heureusement, il y a des petits trucs comme ça, un petit peu sortant de nulle part, qui nous prouvent le contraire. Max et Léon. Max et Léon, même si pour moi, euh, le palmachot, ils viennent de la télé, oui. donc c'est un peu différent. Oui, mais mais ouais. Max et Léon en un sens. Mais j'avais plus en tête, euh, en passant Pécho, qui aurait dû à la base sortir au cinéma, qui finalement était rapatrié sur Netflix, mais qui pour le coup est une proposition de cinéma très drôle, très fun, et qui fonctionne sur le format long. Même si c'est un poil longué, parce que je crois que le film durait 1h40, au bout d'un moment, on s'était dit tous les deux, c'était un poil long. Mais, il y avait quand même cette énergie. Il y avait quand même cette énergie. Et, et ça prouve qu'il n'y a pas que des trucs, genre le manoir ou les secpas, qui euh, font des trucs pas ouf, et qui du coup, en salle, se plantent, ou n'attirent pas le bon public, et où du coup, on se dit, ben, bah, si ça c'est internet, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Mm -hmm. Et heureusement, il y a ces films-là un petit peu à part. Oui, est d'accord. C'est bon de le rappeler. Euh, casting, c'est le même que la série. Il y a quelques petits nouveaux et il y a beaucoup, beaucoup de caméos. Oh oui. Alors, on pourrait pas tous oh les oui. citer, hein, mais ça va de Vincent Tyrell en passant par euh, Ludovic, en passant par McFly et Carlito, en passant par Ken Kojandi, en passant par Monsieur Poulpe, David Marseille. Bon, il y a du caméo. Je tout monde à voilà. euh, ouais, voilà. le à l'envers. Voilà, Grégoire. voilà. On va, on va pas, on va pas voilà. se mentir. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais en tout cas, pour les petits nouveaux, on a euh, donc moi, ce qui me faisait peur, Arnaud Ducré. Parce qu'Arnaud oh, Ducré, on pas va pas se mentir. Euh, moi, je l'assimile beaucoup à de la comédie très lourde. Mmh. et Je me suis dit, est-ce que dans ce rôle-là, le rôle quand même d'un mec qui a signé potentiellement la construction d'une usine nucléaire qui va détruire le monde, est-ce qu'il va marcher Oui. oui. Totalement oui. Oui, oui, il marche vraiment bien et il est presque touchant par moments, ça m'a vraiment marqué. Il a une tête vraiment, je trouve. Euh, il a un jeu. Où ah oui, il a complètement. Un jeu. Il a un jeu qui fonctionne, quoi. Mm. Et qui, est, qui va dans les bonnes directions. Mm. Tout mm. comme Enya Barou, qui je ne savais pas, est la fille d'Olivier Barou, de Cadéo. Ce n'est vraiment pas une vanne, d Hugo Joubert. C'est vraiment la fille d'Olivier de, de, de Barou. Donc. Je ne le savais pas, mais elle est vraiment bien, pour le coup, elle s'en sort bien. Oui. Elle n'est pas non plus explosive, mais je trouve qu'elle s'en sort bien. Après, ben, on a les habitués, on a Raphaël Descraques, on a Florent Dorin, on a... je n'ai pas envie de me planter... Slimane Baptiste beroun qui est toujours aussi bon. On a, en petite nouvelle, Audrey Pierrot, qui oui. est vraiment bien, qui, je trouve, a oui. vraiment une bonne gueule. On a Mathieu Poggi qui rejoue Mathéo. Alors, vas-y. parenthèse Mathieu Poggi. je suis persuadé que c'est un acteur incroyable. Je trouve ça vraiment dommage que son personnage ne soit pas plus exploité au vu de la série et de tout ce qui se passe dans la série pour ce personnage-là. Ah bah Donner plus d'importance à Mathieu Poggi au cinéma et dans Le Visiteur du futur. Ah bah parce que Sans franchement, parenthèse. là pour le coup, sachant que c'est un des mecs à l'origine de la oui, série, oui. il viennent du début, c'est un peu triste de le voir dans un rôle où c'est limite tertiaire quoi, par un moment. Il se fait complètement voler la dette par Vincent Tyrell on va pas se mentir, oui. c'est Vincent Thierry qui vole la vedette et Audrey Pierrot, mais c'est un peu triste parce que lui, pour le coup, il est... Ou alors c'est volontaire, ce qui est possible ce aussi. qui est tout à fait au possible. Au vu de l'histoire aussi du personnage dans la série. Mais du coup, c'est vrai que je m'attendais à une référence par rapport à l'histoire. Mm. Et le fait qu'il n'y en ait pas eu il y a une toute petite je crois à un moment, mais elle est vraiment très fine. Oh bah si, c'est très très fin, oui. mais ils évoquent oui, oui, leur oui, oui. relation particulière. Oui, oui euh... c'est très... ouais, une phrase. Hein. Ah bah c'est une phrase, oui. mais ils l'évoquent quand même. Mais je peux pas reprocher ça au film du fait que ça veut attirer les néophytes et que du coup on mais peut pas ça. baser tout un pan de l'histoire sur ce qui s'est passé dans la série. Mais de l'autre côté, j'aurais aimé avoir un petit peu plus. Mm. Notamment par rapport au personnage de Judith, je n'en dis pas plus. Ouais. Et de mon côté, Florent Dorin, où j'avais très peur qu'il soit... Bah, parce qu'on va pas se mentir, Florent Dorin, à part un autre film, qui est un tout petit film d'auteur qu'il a fait à côté, dans un rôle très tertiaire, il n'a que fait le visiteur. C'est tout. Bah, Et un petit pas... peu du French Nerd. Il a fait, oui, il a fait beaucoup de trucs pour French Nerd. Ouais, il mais il est, il est le visiteur. Oui, On ne va pas se visiteur. mentir. C'est-à-dire dans la tête des gens, tu vas même sur son profil halluciné, ça n'est pas une photo de lui acteur, c'est une photo du visiteur. Il est le visiteur. Pour... Parce qu'il est vraiment un visiteur Mais du peut futur. peut est vraiment un visiteur du futur. Et là, dans ce cas-là, c'est très problématique. Mais en tout cas, j'avais très peur que, justement, euh, ça soit compliqué pour lui de le porter au cinéma. Pas du tout. Il est excellent il est très bon, Non non, il est vraiment très très bon et il est impressionnant lui et, Rafa, en plus. Lui et Raph sont vraiment ouais. euh... Bon, Raphaël pour le coup il est vraiment mis en oui, mais... très second plan hein. mais oui, oui, il mais... tient quand même, il a quand même quelques bonnes scènes et je trouve que oui, ça fonctionne bien mais il est beaucoup plus en arrière plan que Florent Dorin qui lui, oui. pour le coup porte réellement le film pour moi il y a lui et il y a Iñabarou les deux portent réellement le long métrage et je trouve que les deux s'en sortent très très bien mm -hmm. et bien on arrive au bout de ce petit voyage dans le temps Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Hugo, du Visiteur Et du ben Futur Eh un très bon film. À la fois, un bel hommage aux fans de, du Visiteur du Futur. Ça se fait quand même depuis, euh, j'ai calculé, ça devait faire 10 ans que j'ai... Parce j'ai com... je pas commencé au tout début. J'ai pris en cours de route, mais en 2012, j'ai dû commencer. J'ai un Donc, doute, mais je crois ans. que moi, j'ai commencé au tout début. Parce ouais. que j'ai le souvenir d'avoir été inscrit sur Dailymotion, d'avoir vraiment découvert ça, vraiment, au tout début. Et je me souviens avoir suivi les épisodes, de la... peut-être pas de la saison 1, mais de la saison 2, au mmh. point de goutte. Donc vraiment, euh, ouais, voilà. ça faisait bizarre, ça faisait très bizarre. Et du coup, euh, ce, ce côté nostalgique m'a vraiment fait du bien parce que c'est pas, euh, comme je disais, c'est pas référence sur référence sur référence, c'est une bonne continuité et c'est ce qu'on attendait finalement. Donc en soi, c'est pour ce point là un très bon film, mais aussi un bon film de SF français, ce qui fait du bien. Je pense notamment, euh, on parlait de films français plutôt bons. Euh, le film de super-héros qui est sorti avec... Oui, comment Marvel. je suis devenu un super-héros. Voilà, c'est un autre film qu'il faut regarder. Voilà. Mm. Euh, mais là, non, ça fait vraiment du bien d'aller au cinéma pour voir ce genre de film. Eh bien, je vais te soutenir à 200%. En fait, j'ai même pas envie de pousser les gens à, à vouloir aimer le film. J'ai envie simplement mm. de les pousser à les voir, ce genre de film. On ne on, on fait pas si souvent que ça de pousser vraiment les gens dans les salles. Mm. Mais en fait, ce genre de film, si ça marche pas je suis pas sûr qu'il y en ait à nouveau l'opportunité. Mais voilà. ben Non, mais au-delà de François Descraques. Oui. Je pense que le même cinéma, non, de oui. manière générale, n'offrira peut-être pas à nouveau l'opportunité, mm -hmm. même si on a un système de financement qui permet un petit peu de se renflouer. Mais je pense que on n'osera pas proposer à nouveau à des gens qui viennent d'Internet ou des, ou des jeunes auteurs qui, qui ont des mm -hmm. choses à montrer au cinéma mm -hmm. et à qui on n'offre pas l'opportunité de le faire. Et ils sont rares, les cinéastes venant de YouTube, à réussir à passer au cinéma. Donc au-delà des qualités de ce long-métrage, il faut aller voir au cinéma Le Visiteur du Futur de François Descracs, juste pour par pour pure logique de ce qu'on a envie de voir dans une salle de cinéma. Mm -hmm. Parce que si vous avez envie de revoir encore et encore les mêmes films avec Cadmerade ou les mêmes films avec Danny Boone, bah, ils reviendront. Mais si celui-là, vous n'allez pas le voir, il ne reviendra sûr. pas. Oui. Voilà. Il ne reviendra pas. Si vous êtes fan de François Descracs, Timothée Hochet, euh, Le Monde à l'envers, je peux en citer plein d'autres, hein. des petits collectifs comme ça qui font des choses vraiment très intéressantes et qui peuvent se permettre d'un jour faire des longs métrages vraiment excellents. Allez voir Le Visiteur du futur, vraiment. C'est sur ces belles paroles qu'on va se terminer. La messe est dite. Merci mon Merci cher Hugo. Merci beaucoup. Euh, je sais pas pourquoi on se retrouvera, mais je on pense qu'on va se retrouver vite. Bon, On se retrouve vite à chaque <rire> fois généralement. Je t'ai pas demandé. Oui. On fait ça, Je fais ça en vidéo, comme ça vous avez une preuve si jamais il me massacre et que vous avez plus de vidéo avec moi c'est qui m'a tué. Euh... Qu qu il, va me dire <rire> il y a live dans le live d'Andochine qui passe au cinéma, du coup ça compte tout. Non ça compte pas Hugo, il n'y a rien à critiquer là-dessus, ça compte pas. Ça mais ça ben, compte pas. Non, mais Il aurait essayé, mais ça compte pas. Va, va, va. Va, va. <rire> va chercher va. Ivan Martin, peut-être qu'Ivan Martin, il va, il va bien vouloir faire ça. Euh, mais d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Oui. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Allez, salut. Et c'est vrai qu'au final j'aurais pu finir la vidéo en disant... Car si vous n'allez pas voir Le Visiteur du Futur, voilà, voilà ce qui va se, se passer, passer. <rire> Attends, mon petit spoil, mais du coup qui est spoilé dans le film. Vas-y. En fait, Le Visiteur du, du Futur, il s'appelle Renard. Dans la série, c'est jamais dit.